Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. j'espère que vous portez très très bien, alors aujourd'hui ce sera en fait une vidéo pour une petite mise à jour concernant euh, une vidéo que j'ai déjà présentée auparavant au niveau de la chaîne, c'était par rapport au téléchargement euh, voilà, de oui, toutes les versions de Windows donc euh, une version voilà originale de Windows euh, directement depuis le site Microsoft malheureusement le lien euh, en question qui permet de pouvoir effectuer ce téléchargement n'est plus disponible à l'heure actuelle euh, j'ai été en fait euh, averti par un, voilà par un de nos abonnés qui a en fait mentionné euh, cela et euh, voilà tout simplement euh, la raison pour laquelle je me permets de mettre une nouvelle vidéo permettant de mettre à jour euh, euh, ces informations et une solution afin de pouvoir télécharger euh, les versions Windows. Je sais que il euh, y a plein de versions Windows sur internet, euh, sur le côté torrent comme le côté euh, direct download, mais des fois on tombe sur des versions qui sont non officielles, des fois on trouve des versions qui sont customisées euh, chose que je déconseille en fait tout simplement parce que voilà, des fois on n'a pas ce qu'on veut réellement au niveau de, du système qu'on souhaite télécharger donc autant avoir une version propre et euh, correcte et officielle surtout euh, du Windows afin de pouvoir euh, l'utiliser euh, voilà à votre euh, avantage et à votre euh, utilisation personnelle là. alors donc euh, au niveau de ce point on va se mettre euh, sur le lien euh, que je vous mettrai bien sûr euh, dans la description euh, voilà qui est euh, edoc.net. donc ce lien euh, vous permet plusieurs logiciels euh, possibles à utiliser euh, mais parmi eux ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui de Microsoft Windows et également, sachez que euh, l'Open Office également est possible à télécharger. Donc, euh, cet nouvel outil en fait, il vous permet tout simplement un moyen fa facile et confortable euh, pour télécharger toutes les versions, donc Windows 7, 8.1 et euh, Windows 10, ainsi comme je vous l'ai expliqué, euh, Windows, euh, plutôt le, le Microsoft Office 2007, 2010 et 2011 en image ISO, tout simplement. Et directement, même si vous utilisez ce logiciel, en fait, il va directement chercher euh, les fichiers depuis les serveurs Microsoft. Exactement depuis la euh, Techbench, en fait, celle que j'avais en fait mentionnée euh, auparavant sur la précédente vidéo euh, que je vous ai présentée, euh, voilà, euh, au tout début de ma chaîne, en fait. Si vous avez remarqué, elle est tout en bas. C'était la deuxième vidéo et euh, voilà. Donc euh, c'est une nouvelle version, donc avant euh, la version actuelle qui est téléchargeable, il y avait la version euh, simplement pour télécharger les Windows mais la version actuelle que je vous propose, il permet les Windows et les Microsoft Office. Euh, avant toute chose et avant de pouvoir la télécharger, il faut bien avoir le net Framework 4.6.1 et Internet Explorer 11. C'est ce qui est en fait demandé euh, voilà, par le développeur qui a mentionné cela afin que le logiciel puisse fonctionner euh, correctement. Voilà, donc du moment que vous êtes sur ce site, il suffit tout simplement euh, de télécharger l'exécutable. Le, donc sachez que vous n'avez pas besoin de l'installer, il s'exécute directement. Donc vous le téléchargez. Et du moment que c'est téléchargé, ben, on va se mettre dessus. Voilà. Donc il vous met cette icône avec Windows ISO Downloader. Il suffit de double-cliquer dessus, d'exécuter. Et si ça vous demande une autorisation, euh, vous l'acceptez également. Donc on attend un peu que ça charge. Donc vous voyez, c'est l'interface première. Ça vous met cet outil euh, directement. Euh, Télécharge les images disques ISO de Windows et Office ISO depuis Microsoft. Voilà, donc il vous demande tout simplement de sélectionner votre version préférée de Windows Office du côté droit. Et en cas de problème, voilà, euh, cherchez la mise à jour sur notre site web, donc euh, comme je disais, edoc.net. Donc là il est à la version 3.13, on voit bien que ça date, euh, voilà, c'est une date récente, donc le 15 août. Est le 23 et sur le côté droit, c'est là que euh, ça nous intéresse le plus. Donc, par exemple, je sais pas, vous souhaitez télécharger Windows 10, il suffit de cocher la petite case, il va commencer à chercher directement sur les serveurs Microsoft Windows. Voilà, donc ça vous met. Cette euh, interface, les éditions de Windows euh, suivantes sont valables pour les Windows Family et Windows 10 Professionnel. Donc, euh, si on fait sélectionner l'option, vous remarquerez qu'il y a plusieurs versions de Windows. Euh, voilà, je vous conseille directement de prendre la toute dernière, donc juillet 2016, et là euh, vous mettez par exemple Home Professionnel, euh, voilà, ça dépend de, de quelle version vous souhaitez télécharger, mais vous avez l'embarras du choix, comme vous remarquez, euh, il y a tu, tu, tu, tous les choix en fait, si vous êtes testeur et que vous souhaitez vérifier les, les autres versions, c'est tout à fait possible. Alors nous on va prendre par exemple la Windows 10 Home Pro, donc, euh, et on fait confirmer. Donc la seconde étape, il va nous demander la langue du produit. Donc là, vous avez également l'embarras du choix selon euh, votre langue ou celle que vous souhaitez. Euh, je connais voilà plusieurs personnes euh, voilà, qui, euh, qui mettent euh, par exemple euh, soit son, son smartphone ou son ordinateur en anglais euh, afin de pouvoir l'utiliser. Alors, donc euh, vous voyez qu'il y a le français, il y a tout. Donc si on fait français par exemple et on fait confirmer. Voilà, donc on arrive à la dernière étape, il nous demande est-ce qu'on souhaite la 32 bits ou la 64 non. Si vous avez moins de 2Go euh, au niveau de votre ordinateur, vous pouvez utiliser la 32. Mais si vous avez plus, si vous utilisez la 32, il ne va, va pas prendre en fait en considération euh, toute la RAM disposée au niveau de votre ordinateur. Donc il faut bien se mettre sur la version 64. Dans le cas vous avez 4Go ou, ou plus, comme ça vous aurez la possibilité d'utiliser votre matériel euh, avec le logiciel Windows d'une manière euh, maximum et sans avoir de, de restrictions euh, voilà, au niveau de votre système. Donc si on prend par exemple la 64 bits, il va nous demander tout simplement de l'enregistrer, vous voyez que Windows 10, voilà, c'est 0.7 French. 64.iso, donc euh, des moments que vous faites enregistrer, ben ils peuvent pouvoir tout simplement l'enregistrer sur votre ordinateur et à part la, par la suite, ben tout simplement euh, vous pouvez euh, l'avoir euh, directement, soit le mettre sur un DVD, donc euh, ou euh, sinon de l'utiliser, on va dire directement comme image virtuelle euh, sur votre ordinateur euh, sans pouvoir le graver sur un DVD directement. Donc euh, c'est très très simple, je pense que, euh, mis à part cela, il n'y a pas de complications euh, concernant le programme que je vous présente aujourd'hui. Euh, je reviens sur la situation actuelle où je disais qu'il est nécessaire de télécharger le NetFarmwork. Donc il vous propose également directement, euh, si vous ne savez pas où chercher, le lien euh, pour y accéder et vous pouvoir le télécharger. Voilà, et vous pouvez en fait l'installer tout simplement euh, au niveau de votre euh, de votre ordinateur. Sinon, vous pouvez également euh, mettre euh, directement une recherche euh, Voilà, alors voilà. Donc, on va aller sur Google. On voit bien que ça nous donne directement le premier lien celui de microsoft on peut directement y accéder et vous pouvez le télécharger afin de pouvoir euh, l'installer et mettre à jour surtout parce que euh, par défaut NetFirmware est installé avec les mises à jour de windows euh, si ce n'est pas le cas ben euh, vous faites télécharger et vous l'installez pour mettre à jour voilà et une mise à jour euh, sur place hautement compatible avec tout ce qui est microsoft net 4 donc euh, directement voilà tout, j'espère que cette vidéo vous sera très très utile si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser au niveau de la partie commentaires je n'hésiterai surtout pas de vous répondre si vous avez des euh, soucis au niveau de, de voilà de votre utilisation ou autre, je serai toujours là euh, pour euh, apporter une solution, que ce soit concernant la vidéo actuelle ou euh, si vous avez autre chose euh, que vous n'arrivez pas à faire, ben, euh, proposez et moi de mon côté, je ferai en sorte de lancer une vidéo directement pour vous expliquer euh, comment faire. N'hésitez surtout pas de vous abonner dans le cas où vous l'avez pas encore fait. Comme ça au moins vous aurez euh, des mises à jour et des notifications concernant les dernières vidéos que je lance. Et euh, la toute dernière chose que je vais vous dire c'est merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et euh, surtout passez une agréable journée.